porte balandia les avertis samba pombola bisso n'a pas manes na les sous le nom tu te commissi collo pona bolingona ye tu commissier surtout pona surtout pona lobo euh, ça fait un moment que tout le monde a donc là nous sommes là par sa grâce euh, nous remercions nous bénissons notre Dieu euh, notre Adon notre roi notre maître Yeshua et permettre puis, puis, nous avons à grâce par vidéo à exhortation chaque mutase doit par Ce qui message je pense national obelangou déjà d'une manière mais puisque nous croyons que le seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre il y a les avertis bobo mais quand on y qui par exemple par rapport il y a donc l'histoire des 12 apôtres loebak qui a une fois un deuxième fois tu percebs différence bah Jacques j'ai reçu beaucoup de, de de réactions quand même de part et d'autre euh, mais nous avons saluer grâce que euh, bah Mousou va ba comprendre Mousou compris comprendre c'est comme ça aussi et bah va que c'était une euh, c'est une histoire hein? c'est à dire ceux qui tu vois et la Bible tu vois lectrice la Bible et bon' 4 ans, a Koblo eh, bah, pas c'est pas un péché c'est à dire connaître quelque chose c'est pas un péché alors tu continue dans quatre types il y a euh, non, il y a Philippe qui a regardé la Bible, puisque pendant que nous sommes qui. Mais ça, je ne sais pas comment il y a Il y avait des gens même qui étaient étonnés qu'il y a quatre <rire> Jacques qui ont la Bible. Beaucoup de gens ne savaient pas. Et moi, je pense que connaître quelque chose, ce n'est pas un péché. Il y en a qui que en train de se faire. Ils les avertir. Les avertir. En fait, notre mission première, c'est d'abord, euh, toujours que vous prêchez, vous évangile à Yeshua. T'as dit prêcher prêche tout évangile à Machia. T'as dit prêcher prêche tout, baye banzambe, baye bayesou, baye na bango afin que Bango Moko, bazala également, donc, interlocuteur entre Donc, bisoto, donc tous à relation bilatérale, mais tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, la tout, tout, tout, tout, bango tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, compris au fur et à mesure que partager la bande de il ne fait que multiplier d'autres connaissances et d'autres besoins. Alors, il y a une question quelconque par rapport à la connaissance biblique, par rapport à la connaissance spirituelle, par rapport à la connaissance y vie normale. Si vous a question, moko la Email les awana comme la Bisso adresse à téléphone. Zana, c'est pour toi benga que na zui te promette tika message sur na zongi bien na zui message d'acou benga pour toi a besoin. Toi la interaction na bino Vraiment prochainement tu reparles sur l'icam Oyan quatre types Philippe soit au Siliciango, ne te quant à n'est-ce pas c'est une de so to qui a donc uh, délivrance familiale. y a déjà des déjà, mais faut que l'on attend de façon que eh, donc à servie Dans l'entretemps, qui est que interaction abiso, de tout qui sa, je veux dire, donc pour ça, y a Yeshua. Yeshua a que ce qui est na c'est que qui est bon, c'est que peut-être, je veux dire, Libaku, comme comme na yo un hasard. Il y peut-être Il y a un hasard. Il comme la biseau que non ce thème ne m'a pas, pas intéressé, tu aimerais peut-être tout le basclet musulman puisque nous avons besoin de sauver à Yo Ce n'est pas un petit toco thème. Oh, soyons quand déjà peut-être tu as été plus béni. Soit sont vidéo vidéos paysan pensées qui peut peut-être écouter et comprendre. Et aussi pour ceux qui parlent français, lorsque je fais des vidéos pareilles et j'écris en français, des fois vous les trouvez comment dire, les contenus sont dans, dans, donc à Lingala. Alors, je vais vous démontrer aussi ceux-là qui parlent français. Si vous pensez qu'il faudrait faire le même thème en français... Nous reviendrons pour le faire aussi. Mais comprenez que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir ceux-là qui regardent nos vidéos et aussi de voir. Nous avons des messages en français, bien sûr, mais par rapport à ces, à ces termes d'aujourd'hui, je vais faire ça en Lingala, bien sûr, mélanger avec un peu de français. Si vous avez des questions par rapport à cela, si vous n'avez pas compris, vous n'aviez pas compris le contenu a donc à 100%, Écrivez-nous aussi, nous ne manquerons pas vraiment à revenir vers vous pour vous expliquer ou expliquer d'autres choses que on n'a pas pu peut-être expliquer en français. Nous allons d'abord prier. Yeshua, nous te disons merci pour uh, le temps que tu nous, nous donnes et puis la grâce que tu nous donnes aussi. Papa, laisse que tu puisses uh, nous enseigner dans ta vérité, que, uh, uh, en ce moment que tu puisses uh, réellement toi-même toucher nos cœurs et que nos cœurs soient réellement purs devant toi, pour que nous puissions réellement transmettre le message aux enfants de Dieu. Je sais que ce thème que je vais aborder, c'est un thème aussi controversé, mais je sais aussi que toi, tu es le seul qui peut changer le cœur de l'homme. Tu es le seul qui peut convaincre l'homme, Seigneur. Laisse que ta paix, ta joie, ton amour puisse nous accompagner par rapport à cette vidéo, par rapport à cette exhortation, et que les enfants de Dieu qui écouteront, qui suivront cette vidéo, puissent être réellement bénis par ton nom et en ton nom, nous avons ainsi prié, Yeshua. Amen. Voilà. Nous voulons parler de faux prophètes. Nous voulons parler de faux prophètes. Un message haut, oh, normalement, ce n'était même pas prévu qu'il y ait le Belangoulelo, mais on a eu un peu euh, une causerie ou un débat avec euh, un bien-aimé par rapport à ces termes par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux serviteurs surtout. Et j'ai compris que beaucoup de gens peut-être ont le même problème de retenir quel est réellement le besoin de Dieu pour nous. Beaucoup de gens, je pense, à Pesaka Mingi, Mingi, attention à Batu. O Babami Bengi, prophète, Ma docteur, ma pasteur, ma évangéliste, ma pôtre. On l'a mis et pas Yeshua. C'est ainsi que Mingi, la hypocrisie, katina bango, pour comprendre réellement c'est que l'Esprit de Dieu voulait nous parler par rapport aux serviteurs. Serviteurs, Azali, patronté. Serviteur Azali chef de. serviteur a responsable, c'est-à-dire nzambé kolo elanga N'zambe, kolo bergerie a bergerie na ye na ba troupeau bazali ba brebi bazali a poni mout moko oaza paye moko brebi a commissier n'est-ce pas sirvein ba brebi moussoussous c'est pourquoi vous verrez Yeshua dire à Pierre. « Quand tu seras affermi, affermi aussi tes frères. » Et c'est important de comprendre les Nous voulons parler de faux prophètes. Pourquoi Puisque j'ai comme l'impression que malgré des années et des années d'histoire du côté à mais les gens ne comprennent pas toujours de faire la différence entre l'Ancien Temps, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, pour ne pas dire le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ça amalgame. Ce mélange. Ce qui se passe dans un mélange, ce ping-pong. Il a un contexte une ancienne alliance a pour pour contextualiser une nouvelle alliance un sans pourtant tenir compte il y a sacerdoce se royal Alors, il faut comprendre ce D'abord, « Faux prophète, Azali, nani. » Qui est un faux prophète Donc, à définition, Mokil, d'abord. Qu'est-ce que Mokil est lui pour un faux prophète Faux prophète, selon Mokil, Azali, « Individu prétendant à tort délivrer la parole de Dieu. Prophète non reconnu par les instances religieuses. Voilà, » bango, Définition Yamokili. pour que nous avons prétendu que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous avons dit que nous avons dit que nous avons reconnu que nous avons que nous avons dit que Ali un faux prophète est une personne qui prétend faussement avoir le don de prophétie ou d'inspiration divine, ou parler au nom de Dieu, ou qui fait de telles affirmations à des fins maléfiques. Oh, ils ont, ils ont encore plus, euh, euh, comment dire, plus piquant les sous-sous, donc piquante par rapport à la définition. Définition, par euh, le Bible, euh, Faux prophète a zali mutu aza ko ko ko ko kantana denga ma ya mabe na denga ya bosalote qui aza na don ya prophétie ou bien ya inspiration nzambe ou bien aza loba na kombo an zambé, ou bien aza ko a firme ma na komba nzambe avec ba idée ya mabe c'est ça un faux prophète Salomon Okili maintenant qu'est-ce que Yeshoua notre Maître dit Matthieu 7,15. 15. Matthieu 7,15. 15. la Bible nous dit ceci Yeshua dit il parle gardez-vous de faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au dedans ce sont des loups ravisseurs bon le serviteur berger Azali chef te. Moutou Azali berger, ton serviteur. Azali patron te. Moutou Azali serviteur, Azali responsable. Il y a bergerie. On zambé a tcheba brebi na ye. Mais ye moko moutou, n'a pas a brebi. Y a beaucoup de Yeshua, aza koloba, non. Il vient à vous en vêtement de brebis puisque brebis signifie a ok mutunyonso o azali na bergerie en colo alors le faux prophète tanguaza ko tanguaza ko ilata vêtement à brebis yeshua ke, mena kati bazaba loup ravisseur pourquoi puisque loup il nay a pertisan toujours brebis puisque brebis abondakaté alors tu comprends le cambo bien il y a des pendant que ça Puisque beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, malgré tout, ils ont en français, en langue, en anglais, mais les gens, au ont été animés dans l'esprit, le monde, ils ne comprennent pas toujours. Une personne peut venir aujourd'hui, après si prophétie, beaucoup de prophétie. Oh non, nous avons la qui que RDC euh, équipe de RDC Congo na foot hein, bah qu'aujoie coupe, bakou, bakou, bakou match. Deux jours avant match, après match l'équipe salami de Congo est, est gagné. Te. Mais les gens pareils au lieu de ne pas naire que tu as menti. Et au moins que il continue toujours même Moussala. Pourquoi Parce que les gens qu'il est en train de diriger, les gens qui sont en train de le suivre, de le suivre, e ou dans l'esprit en zambé. Je pense que par exemple, tu es dans la place Moro Public, aéroport, gare, deux places. Ou have... dans le centre-ville, trois places. Aéroport, gare ou bien dans le centre-ville. Yo, aux médecin. médecins médecin, osa, euh, comment dirais-je, na, osa même na titre docteur. Si ko yo, o telemi na gare, na aéroport ou bien na centre-ville. Basé base belé, bien sûr. Tout d'un coup, moutou moko boya a piqué crise. Moutou a ta kwei boyé bah tu m'oussou m'oussou tu sois qu'un ban ou un beléli ou à pierce que médecin a est-ce que médecin a zali awa il attend que médecin tu vas te sentir interpellé n'est-ce pas vrai oui mais le temps le olingo kendo avance ke, on me dit que médecin moka bimiabi bim, na ali médecin abandonne qu'oswa mutuana abandonne qu'obéter ba ba ba coude na elong exemple banal je suis un vrai médecin au sein. N'est-ce pas que courir vite, qu'est-ce que tu fais? De quelle médecine parle-t-on ici? Est-ce que tu as une médecine? Pourquoi? Puisque les médecins sont les gens qui ont d'abord il faut que quand on a a est-ce que ont besoin est-ce que est-ce que fièvre mais ce que faux médecin et le dire que la faux médecin c'est pas un péché n'importe quel exemple y a, un faux prophète D'abord, la prophétie de Dieu, c'est quoi, d'abord C'est quoi la prophétie Est-ce qu'à nos jours, y a-t-il vraiment des prophètes Nous sommes disant soi-disant. Et puis après, on le voit en train de prêcher sur la sexualité. Tu me diras que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de dire ça. Es-tu sûr Le Saint-Esprit, Travaille à l'intérieur de l'homme. N'a esprit y'a moutou. Hmm. Cette esprit a besoin de la paix et de la sexualité pour la paix et na yo. Ce qui est ali bongo, il fallait que Yeshua allait au paix Parce que Yeshua a été se Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Oh, lui, il a enseigné les gens par rapport à royaume du cieux. Le message de l'apôtre Paul dira que si un autre ou une autre personne venait ou vient avec un autre évangile, mais même si c'est nous qui venons avec un autre évangile, même si c'est un ange venant du ciel, et du ciel à avec un autre évangile, qu'il soit mis à la thème. Pourquoi il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Yeshua, l'évangile du, du salut. Quand nous vous, vous prêchons ces choses, ce n'est pas que nous sommes contre des gens qui se disent prophètes, pasteurs, docteurs, apôtres, que sais-je encore. Et vous verrez que beaucoup de gens qui commencent à être, je veux dire, ils sont pasteurs aujourd'hui et demain ils deviennent docteurs. Ils le font par par, par prétention de connaissances. Ils disent que maintenant, ils connaissent bien la Bible. Ils savent comment manier les mots. Ils savent comment maîtriser l'exégèse. Ils savent comment, n'est-ce pas, interpeller l'escatologie. Il devient docteur aujourd'hui. Pourquoi Puisque selon lui, dans sa tête, il pense que il a plus à... Donc, à Zuba, connaissance Mingi, il, a... il a commis docteur au lieu de pasteur. Maintenant, imaginez-vous, imaginez-vous, que le Seigneur t'avait appelé, soi disant comme tu l'as dit, à bien à la pasteur. Mais est-ce que tu ne peux pas rester pasteur en ayant le don du docteur ou de l'enseignant Point de tentation Et beaucoup font même des fêtes. Ils font des fêtes et des cérémonies puisqu'ils quittent, de, de, quittent le pasteur en docteur. Honte à vous. Honte à vous. Et Dieu vous aide à comprendre à comprendre ces choses. Les, les faux prophètes, ils viendront. Ils sont là. Pendant que Yeshua a parlé, il était encore avec nous. Et ces faux prophètes aujourd'hui sont là. Nous le voyons. Regarde, on va remonter un peu. On va remonter un peu. Hein? Matthieu 7, toujours, puisque pour nous aller un peu plus clair. Matthieu 7, donc, donc 15. Donc, vers 5. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous, leur <rire> vous les connaîtrez à leurs fruits. Est-ce que vous savez que des faux prophètes, de faux pasteurs, des faux enseignants, des faux évangélistes, c'est pas apôtres, ils ne prêchent pas si des faux prophètes puisque Bazan a cliqué mon corps. Moi, quand je vous donne ces choses, ce n'est pas que je te dis ces choses pour combien de faux prophètes ont abusé sur toi, ma soeur. Combien de faux prophètes ont abusé, ont abusé, sur, ont abusé sur toi, mon frère, sur ta vie, sur la vie de ta femme, de tes enfants. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ne faut pas suivre les hommes Yeshua dit, il nous rassure, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il est le chemin. Machia est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Ne suis pas un homme. Un homme te dit, par exemple, ma soeur, ton mari n'est pas ton mari. Ma, mon frère, ta femme n'est pas ta femme. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et toi, enfant de Dieu, tu écoutes ça. Et tu comprends ça. Et tu acceptes ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et surtout, même lorsqu'on dit qu'il ne faut pas rejeter toutes les prophéties, mais il faut les examiner. Écoutez, il y a prophétie et prophétie Une personne ne peut pas venir te dire des choses comme ça, que Dieu m'a dit, dit de, de, de, de te dire, sans pourtant que Dieu ne te convainc. Si Dieu ne te convainc pas, ne le fais pas. Malheureusement, beaucoup de gens tombent dans cette, dans cette erreur, dans ces pièges du diable. Je parle avec, avec mes bien-aimés, la fois parce qu'on était en France, on parlait on parle de, de, de la gestion, n'est-ce pas, de faux prophètes aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ils opèrent. Ils prennent des choses... Ils euh, prennent des, des, des informations bien avant sur une personne. Ils, ont même, ils peuvent même rentrer dans, euh, dans, donc sur euh, euh, Facebook pour voir ta famille, pour voir, euh, je vais dire, même euh, les noms de ta mère, de ton père, de tes soeurs, de tes frères, si tu en as. Et il va te dire des choses après que donc, Dieu m'a montré que tu as une soeur, tu as un frère. Or, il a eu ces informations, ou c'est sur Facebook. Mais comme toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu avales tout. Et beaucoup de gens qui sont religieux, au lieu même d'examiner, de, hein, il ne veut même pas examiner puisqu'il pense que s'il examine, il va pécher contre Dieu. Quel sort d'enfant de Dieu es-tu un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement. Si Dieu veut t'aider, si Dieu veut, veut te sauver, il va te sauver de sa manière. Même s'il envoie quelqu'un ou qu'il n'envoie qu pas quelqu'un, il va le faire. Mais ne te fie pas à une personne puisqu'il se dit qu'il est pasteur, il est prophète. Je ne dis pas de rejeter tout le monde, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque vous voyez des fruits qui montrent, des fruits qui montrent, et des gens que vous voyez en train, comment est-ce qu'ils comment, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils se comportent, c'est le mot que je cherchais, comment est-ce qu'ils est qu se comportent? Vous les voyez, et vous les vous les acceptez sans pour autant discerner. Il t'écrit quelque chose comme ça et toi tu penses que tu es la seule personne à avoir reçu son message. Il t'écrit par exemple, ma soeur, Dieu a vu ta, ta douleur, Dieu a vu tes souffrances, il va maintenant t'aider, il, il va maintenant te sauver, il va t'envoyer quelqu'un qui va faire ce qui va faire, cela. Mais je te dis, rentre en contact avec moi pour avoir la réponse. Il, il, a, il, il met ce message, il envoie ça à 1000 personnes, ou pour ne pas exagérer, à 400 personnes. Et il sait que sur 400 personnes, il y aura minimum 50 qui vont revenir vers lui. Et directement, il va commencer à te poser des questions. Toi, sans donc, ne sachant pas que le message qu'il t'a écrit, c'est un message, comment on appelle ça en, en français En anglais, on appelle ça « template, template. ». Un message, euh, euh, euh, comment dire, on appelle ça en français, le mot m'échappe. C'est-à-dire, as -y un message qui m'a dit « kakawana, aknele batu « Ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur. » Et comme il peut dire que peut une Il peut même écrire « Ma sœur, euh, euh, euh, comment dirais-je, Mireille ?» Ou bien « Tu as une sœur qui s'appelle Mireille. »« À Tindika, à Bongo, dans 1000 personnes. » Dans le 1000 personnes, il y a 500 ou 200 ou 100 personnes qui ont des sœurs qui s'appellent, je veux dire, Mireille. Et ils vont accepter puisqu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et comprenez ces choses, mes bien-aimés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un faux prophète est celui lorsque il prie pour toi et te demande une enveloppe après. Un faux prophète, c'est celui qui se précipite à t'imposer les mains. Un faux prophète, c'est celui qui te dit des choses, il te dit des messages soi-disant venant de Dieu, mais message, il y a pamba, pamba, je pèse mes mots, pamba, pamba. Nous non, non. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu va te parler d'une manière à ce que les choses qu'il va te dire soient des choses inédites, des choses qui ne sont pas faciles à quoi atteindre. Imaginez-vous un, un, un prophète venir, comment dirais-je, un avant et vous dire que non, au mois de mars 2022, il y aura une guerre en Europe. Je vous précise, la guerre sera la Russie contre, contre l'Ukraine. Ça va commencer vers la fin du mois de février 2022. Imaginez-vous une personne comme ça. Les gens allaient croire oui. <rire> oui. Puisque le message s'est accompli. C'est accompli.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 quaille t on de raisins sur des épines ou des, figues, ou, des, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout vrai enfant de Dieu porte des fruits d'enfant de Dieu. Tout enfant du diable qui n'est pas de Dieu. Puisque si tu n'es pas pour Dieu, le diable va te récupérer puisque tu, as, tu es comme quelqu'un oh, bah vulnérable. Vulnérable. On a besoin, mutmoko a besoin de C'est pourquoi tu verras les gens font faire des choses comme ça sans réfléchir. comprend le bien. Tout table, tout table, je veux dire, tout mauvais, tout bon arbre, j'allais dire, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais fruit, un, un mauvais arbre porter de bons bons fruits. cest à dire il n'y a pas compatibilité. Oh non, c'est la siwana, vérité de la part de Dieu. mais comment est-ce que Batbasa boyé? comment vous êtes comme ça, comment vous êtes comme ça? La Bible dit que un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ou un, un, donc un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits non plus. Pourquoi le fruit ce sont des œuvres que les gens voient. Nous ne sommes pas des dieux pour connaître le fond de ton cœur, mais nous reconnaissons ta façon d'être par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ce que tu fais. Un homme qui se dit enfant de Dieu ou serviteur de Dieu doit se comporter de la sorte. Tu peux pas être enfant de Dieu et se comporter d'une manière bizarre. tu est-ce que vous en avez un solo? Tu me diras, ah, sceptique. Jean Baptiste pas le Non, Avec il a voulu, rassurer que c'est lui vraiment qui était le messie. Un enfant de Dieu doit avoir l'identité divine. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, travaille sur, sur, sur cela. Aspire aux choses de l'esprit. Fais la volonté de l'esprit le, de pour ne pas accomplir, n'est-ce pas, le désir de la chair. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Je vais prendre un autre passage pour, euh, pour euh, appuyer ce que je dis. Philippiens 3.2 « Prenez garde aux champs, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. »« baza na katye langa, c'est disant, banan mais ce sont des faux circoncis. » Dire que ça, ce n'est pas un péché. Faux circoncis, c'est-à-dire que les gens na kati nzoto mais on a une personne qui dit, je disais ça à mon frère la fois parce que je dis que pour connaître, ou reconnaître que tu es enfant de Dieu, ou tu as vécu, tu as vaincu, je veux dire, euh, euh, euh, comment dire, tu as vaincu, euh, par exemple, donc l'alcool. Si toi qui aimes beaucoup les femmes, tu vois une femme belle, ou toi qui aimais beaucoup les femmes. Tu vois une belle femme comme ça, non, non, confronte, Et c'est la même chose avec les femmes aussi. Qui lorsque tu regardes un homme, tu te dis ah mon balo, un ça qui touc, mon balo qui Et puis quand tu commences à prier, tu te dis que non, ce n'est mon qui faut non pas ça. Il faut ou affronter, ou affronter ou pour le cas, pour dominer, hum, dominer Alors le, le donc oh, de fausses -si, bah, tellement mingi. Hum. C'est pourquoi lorsque nous dans les avertis, nous disons que nous devions, nous devrions faire très attention. Ce a deja triple fois c'est comme dire que les esprits mauvais c'est cette plus fort que les esprits ou démons ou qui avant pour dire que quand tu changes la position tu te consacres pour Dieu tu es enfant de Dieu lorsque tu es né de nouveau tu es né de nouveau un enfant ne peut jamais être ex-enfant ou appeler son père ex-papa. Au Tamaka une fois. Si abandaki bien, après qui tout ça commu à C'est qu'il n'avait pas encore reçu le Seigneur. Il fait partie à Bateau, à Matthieu 7, 23. À la fin, Yeshua leur dira que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un enfant de Dieu doit avoir une face, pas deux, trois, quatre, cinq faces. Un faux prophète, c'est celui qui profite. C'est pourquoi moi je les appelle sont des profiteurs, pas des prophètes, mais des profiteurs. Ils profitent sur problème nayo de na tukobisa a commis mille, comment dire email a commis 500 emails. Et ça le a na kachi marketing. Batou muna yemo numéro mokoebengio oebi il y a presque 400 personnes ou bien plus de plus de ça même parmi batouana gens, kondima considérer contrat à signé non tous contrat au changer téléphone au changer courant ce qu'ils font le diable travaille de la sorte de la sorte faux prophète ali mouto aluka point faible pour comprendre pour comprendre, les pharisiens à l'époque de Yeshua, ils s'habillaient quand même d'une manière, comment tu vois, un peu bas religieux. Mais là, les faux prophètes, ils s'habillent plus mal même que les païens. Mais les gens sont là derrière eux comme des boucs, comme des moutons. Puisque ces gens qui les suivent n'ont pas l'esprit de Dieu. Ceux-là m'ont m'ont l'immolansambe Éphésiens 5 5 11 on nous dit ne ne prenez ne prenez pas par aux œuvres des ténèbres aux œuvres des ténèbres mais faut plus faut faire quoi faut les condamner il faut sortir de là faut pas marcher avec ces gens Et ce qui est encore important à retenir ici, continuer, ce qui est important à retenir ici, tout en haut, rapidement. Matthieu 7, maintenant 21, Yeshua lobby Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ces jours, seigneur nous avons Ça dit 23 je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité la vraie parole le vrai évangile mais tant Maintenant, ne me demande pas moi moi qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Mais nous parlons ici d'un nombre de gens qui font l'œuvre de Dieu pour Mabo Bango Lelo. Ils vont recevoir, n'est-ce pas, leurs fruits. Leur fruit. Donc. au passage Moko Maintenant si finalement frère prophète donc donc ça dit les je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de gens. Nathan Abiso Siko prophète en prophète Azana était ne zappe pas. Je reprends la phrase. Nathan habille sautza lelo. Un prophète Azan a été. Mais il y a des enfants de Dieu qui peuvent prophétiser de la part de Dieu. Toi, moi, lui. Puisque que Joël a l'obie en go. Azan bien, beau compagnon a bien, nazo suk sa place soyez. Joël chapitre 2, verset 28, Telobaki. « Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils, ou vos fils et vos filles, prophétiseront. Tout ce qu'on a. Et tu vas me dire que non, moni, il y a une différence entre don et prophétie, non, ministère et la prophétie. Mais de quoi, de quoi parle-t-on? Éphésiens 4 11 le lobby, Yeshua a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, docteurs, je ne sais pas, évangile, c'est plus prophètes. Bah, on en a donné à 45 à 5 ministères. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Mais comment est-ce tu veux que au séparé en non, le bas qui a oua, il y a don, il y a connaissance, non, non, non, non. Bon, qu'a ce qui s'est passé maintenant dans acte chapitre 2, verset 17. Pour l'attention ce qui ça. Acte chapitre 7, et de plus chapitre 2, verset 7. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui y eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue par, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Nasset. Ils étaient tous dans, dans l'étonnement et, et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens Galiléens Tossoté. Acte 2. Acte 2. Acte 2, 17. Acte 2, 17. Euh, l'apôtre Pierre, tu en as acte 2 d'abord, 14. Alors, l'apôtre Pierre, non, alors Pierre se présentant avec les douze, et les la voix. et leur parla en ces termes. Hommes juifs et et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël avait dit ?« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit, de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ce n'est pas, per... pas une parole euh, compliquée ici. Je vais, je vais m'expliquer. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde va comprendre ça. Ce pas compliqué. Écoutez. Nalobi Boé, Nathan Abisso Alelo, prophète Azan a été. Un prophète, il n'y en a pas. Mais Nathan Abisso, tout enfant de Dieu peut être utilisé par l'Esprit de Dieu pour parler de la part de Dieu à une personne. Tout enfant de Dieu peut être saisi par l'esprit pour parler de quelque chose pour Tout enfant de Dieu. Ce n'est pas un don ex donc exclusif. Ce n'est pas un don exclusif. Il y a 5 ministères. Voici les prophètes. Non. Il n'y a pas le prophète. Il n'y a pas le prophète. Soit ce sont des voyants changer caracazak ou bien un enfant de Dieu qui peut voir et parler de la part de Dieu. Ce n'est pas, pas mauvais. Ce n'est même pas grave. C'est normal, et pas en Zambé. Je disais ça, tout, je disais ça souvent dans Bandeko. On dit non le bango n'a qu'à vidéo boité. Moi, il y avait des fois lorsque j'étais encore dans des assemblées avant de passer le dimanche, c'est-à-dire pour prêcher, il y avait toujours Naboutu à samedi, le Seigneur me montrait le déroulement de ce qui va se passer demain. Comprenez-moi. Imaginez-vous que que je le dise aux gens ce que j'ai vu la nuit. Peut-être qu'ils vont vous dire que non, et c'est passé plus que tu avais dit. Mais je, je, je, je, je mourrais avec ça dans moi, je voyais. Et un, un, un, un jour même, je vois... Na Katia à samedi... En train de prêcher... puis il y a, y, a, y a la chorale... De frères... Qui commençaient à chanter... Na la parenthèse... Ce n'est pas tous... Qui partaient dans des églises... Dites assemblées... En non Beaucoup sont là... Mais n'ont pas encore compris qu'ils sont dans le mauvais, entre les mauvaises mains. Mais un jour, le Seigneur va, va le faire, leur faire la grâce de sortir comme nous autres. Il n'a a eu l'assemblée depuis Kinshasa, depuis que je jeune. Mais il n'y avait plus. Il y a eu un mot de colo en 2013. Si on était comme eux, on allait faire des assemblées depuis 2013, comme eux, avec la même formule. Mais Dieu nous donne une autre mission, de faire les disciples qui vont être multiplicateurs après. Et toi qui me suis, si tu veux être multiplicateur, c'est-à-dire tu veux prêcher, tu veux aussi apprendre comment, n'est-ce pas, gagner les âmes pour le Seigneur. Écris-nous aussi. Je, rêve, je rentre dans ma dans e C'est-à-dire, le Seigneur me montrait des choses un jour avant. Et, et, et, et comment est-ce grave, comment est-ce que tu fort qu'un jour, ça me dit, je rêve que, oui, côté, il y aura un moment où il y aura un frère. Mais bien aimé, il y a bon goût. C'est pour vous dire quoi? Tout enfant de Dieu aujourd'hui peut parler de la part de Dieu ce qui nous a fait. Que tu sois enfant, jeune, homme, fille. Nous Acte 2, 17. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comment est-ce que vous avez l'assemblée la Quelqu'un a eu des au prophétisateur. Quelqu'un a eu des théâtre? au théaka. Quelqu'un a eu des motos au Yembaka. a eu des motos. Ça dit, dans la chaîne, on a besoin cinq, dix. Ce n'est pas les chairs, au pluriel, la chair, que nous oh. avons et surtout, ce qui est encore plus fantastique, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ne savez-vous pas que vos corps, vos membres, sont, sont, sont le, le temple du Saint-Esprit Lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, il y aura des fois des paroles qui vont sortir en toi, qui seront des paroles à édifier venant des dieux C'est ce que je demanderai aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Mets-toi en tête. Aucun pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste peut changer ta vie. Seul Yeshua Hamashiach peut changer ta vie. Tu n'es pas encore sauvé Tu te sens encore un peu lourd ou lourde dans les choses de Dieu, écris-nous. Nous allons prier avec toi. Nous allons t'aider à reconnaître ta place de la fille ou de, de, de, de fils de Dieu. Est-ce que tu es pasteur en train de prêcher quelque part, mais tu, tu, tu, tu sens toi, en toi-même que tu fais des choses qui ne, plaisent pas, qui ne plaisent pas à Dieu Tu peux aussi nous écrire on va essayer de parler avec toi. Nous sommes là pour aider les enfants de Dieu à reconnaître, n'est-ce pas, le chemin, la vérité, la vie, qui est Yeshua. Non pas pour notre gloire, non pas pour nos noms, non pas pour notre, pas organisation, mais seule la gloire soit rendue à lui-même, Yeshua Hamashiach, pour l'éternité. C'est fini pour aujourd'hui. Soyez bénis. On a notre Adon Yeshua, Shalom.